Aujourd'hui, c'est Philippe Poutou. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Philippe Poutou, qui c'est C'est vrai que dit comme ça, Poutou, on s'attend à un personnage qui est doux, qui est câlin, qui est attentionné, qui fait les petits bisous. Et pas du tout. Le Poutou présidentiel, c'est la version rap de Booba. peut nuance, lui, il te casse pas la gueule dans un aéroport, mais en direct à la télévision. Parce que Poutou, en 2017, il avait confondu le plateau du Grand Débat avec celui de Rap Contenders. Il était là pour se faire tout le monde. Il était venu avec sa Kalachnikov vocale armée de ses meilleurs punchlines à base de Fillon, piqueur de pognon et Le Pen, voleuse européenne. Et cette année, on était à deux doigts de ne pas avoir Poutou dans la course aux élections. Alors on le sait, les candidats en ont beaucoup parlé, c'est hyper compliqué d'avoir les 500 parrainages. Et pour Poutou et son parti, c'était vraiment au bout du bout. Surtout quand tu sais que eux, leur volonté c'est pas forcément d'être président, tu te dis putain les gars, ils ont les crocs. Après mon Fifi, on va pas non plus se mentir, c'est facile de dire que tu veux pas être président quand t'as autant de personnes qui votent pour toi qu'il te faut de parrainage. Par contre, ils se foutent bien de notre gueule le filou. Le gars va nous faire croire qu'il veut pas être président, ça fait trois élections qu'il se présente. On a compris que tu les cuire tes merguez dans le jardin de l'Elysée. Ils sont ambitieux, putain, faut penser à l'avenir mon filou. Parce que quand Macron il aura mis l'âge de la retraite à 75 ans, faudra aller déposer des CV. Et vu comment il a l'air de t'apprécier le Manu. Il n'y a pas de te tenir la main pour traverser la rue. Alors profite d'être conseiller municipal à Bordeaux pour taper 20-30 balles dans les caisses de la mairie et fonce t'acheter une chemise à Célio. Alors je sais, c'est pas le style de Poutou. Poutou, c'est le candidat normal de cette élection. Il connaît le prix d'un croissant ou d'un ticket de métro. Et c'est donc normal qu'il aime bien les petits plaisirs de la vie comme regarder un match de foot avec une croix ou séquestrer un patron avec des bros. Bientôt, on va apprendre qu'il fait du badminton avec du plutonium. Le candidat normal de cette élection. Franchement, avoir un candidat à notre image, ça fait plaisir. Après, je trouve qu'il a un trop gros problème avec les riches et les chefs d'entreprise. Mais il y a moyen qu'il y ait un petit traumatisme derrière tout ça. Moi, je pense que enfant, accidentellement, ses parents, ils l'ont inscrit une colo organisée par le Medef. Vous savez, le syndicat patronal. Et il s'est retrouvé avec les gosses de Dassault, Bettencourt, Arnaud. Je pense qu'ils l'ont boloss. Ils ont dû lui faire bouffer du caviar au caca, boire du mis à la pisse, faire des trous de cigarettes vogue dans son Pantacourt Calenji. T'as déjà vu Poutou au D4 Eh bah ben moi non plus. c'est le candidat du peuple. Par contre, être le candidat du peuple, ça aussi ses limites. Parce que dire que tu es candidat à la candidature. Mais tu te fous de la gueule de qui On dirait la pancarte d'un gamin trop mignon qu'on monte sur quotidien pour attendrir la ménagère. C'est quoi Un gamin trop choubiloubilou que son daron a emmené en manif You Poutou vénère contre qui on a porté plainte là contre harcèlement moral. Après, pour le coup de la plainte, c'est peut-être une incompréhension. Parce que Poutou, c'est un gros déconneur. Dans la déconne, il y va. Avec deux collègues élus à Bordeaux. Ils ont voulu jouer à cache-cache avec une de leurs collaboratrices au conseil municipal. Bon, juste elle, elle le savait pas. En gros, ils changeaient les lieux de rendez-vous sans vraiment la prévenir. Elle ne savait pas que c'était un jeu. La houlette Et Poutou, il a l'air de bien aimer jouer à cache-cache. Et ça tombe bien, parce que ses électeurs ils risquent de pas mal les chercher le 10 avril. Au revoir.